de vous présenter eh bien, Je m'appelle euh, Mohamed Aloulou, je suis médecin cardiologue installé à Sfax, euh, qu est qui est une ville tunisienne, la deuxième ville de, de, de, du pays, la première après la capitale. Quelles sont les conséquences selon vous sur la santé euh, de la pollution euh, due aux, aux usines de traitement des phosphates ah, Vous de me poser la question précisément sur les usines de phosphates, je préfère. Ben, euh, les usines de phosphate, euh, ça, ça, ça génère des rejets, des rejets dans l'atmosphère, des rejets dans la mer et aussi euh, ça souille un petit peu les nappes profondes, c'est à dire que nous avons une nappe phréatique qui est très, très précieuse pour nous. Euh, alors ce qu'on ressent le plus, je dirais que ce sont les rejets aériens, c'est-à-dire euh, les fumées qui sont, euh, qui sont agressives pour les voies respiratoires, donc toutes les maladies respiratoires. Et ensuite, il y a des rejets, des, des substances qui sont toxiques euh, un petit peu sur tout l'organisme, mais plus particulièrement, il y a des déchets, des rejets radioactifs qui sont connus, euh, reconnus. Et qui vont certainement un impact, surtout dans le chapitre des maladies cancéreuses. Quelles sont les, les maladies dont les sovaxiens se plaignent le plus ah ben Vous savez, euh, je crois que sous, dans ce qui se rapporte à la pollution, je dirais que c'est les maladies des voies respiratoires en premier. Par exemple ben L'asthme, les, les bronchites chroniques, tout ça. Et de notre côté, c'est les maladies cancéreuses qui semble, dont, le, dont, dont la fréquence semble augmenter au fur et à mesure. Vous me direz que c'est un petit peu là, euh, un peu partout là, ailleurs, mais je crois de façon particulière, à Sfax, je crois savoir à Gabès aussi, qui est notre centre de, de pollution. Est-ce qu'il existe des statistiques officielles sur les conséquences de la pollution sur la santé dans la ville Non, il n'y a pas de statistiques. Il existe certainement des statistiques, mais qui ne sont pas divulguées. Parce qu'avant, avant la révolution, disons du temps de la dictature, disons-le, euh, on préférait taire et on, on pouvait taire certaines vérités, et les cacher aux citoyens. Je crois que ça va finir par apparaître un jour. Merci. De rien.